Je me présente, je suis Malika Bellarbi. je suis aide-soignante dans un EHPAD depuis 1995 et le 8 mars, je serai en grève justement parce que ce sera pour moi l'occasion de m'exprimer pour revendiquer mes droits et mes valeurs. Tous les 8 mars et tous les jours, je milite pour faire connaître l'égalité entre les femmes et les hommes. Mais au fur et à mesure des années, je ne vois aucune amélioration de mes conditions de travail.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 que euh, c'est une grande difficulté euh, pour nous euh, au quotidien et on a des conséquences. Hein. Les conséquences aujourd'hui, c'est euh, quand même sur notre état de santé. De plus en plus, euh, de nous, les aides-soignantes, on a des problèmes de dos. Euh, on, a aussi, euh, on, on marche en claudication parce qu'on a des douleurs partout dans le corps. On n'est pas du tout considéré dans notre métier.